Nous sommes enfin arrivés mes chers matelots. Nous sommes arrivés pour pouvoir crafter l'item le plus rare du jeu. Du moins un des trois items les plus rares du jeu, les amis. Je vous fais patienter. Je vous fais attendre en vidant mes coffres comme un gros débile. Je vais déplacer les ça ici. Voilà. Les gars, vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts les amis Un stack. Deux stacks. Trois stacks. Vous êtes prêts Les gars, c'est pas tout. C'est pas tout les gars. Ça nous prend du fer. Un stack. Deux stacks, vous êtes prêts les gars, c'est pas, pas tout, c'est pas tout les amis Tadadam, la digestée de mosquito les amis, ah merde il y a un bug les gars, on a perdu la digestée de mosquito Bon vous êtes prêts, on va regarder le craft quand même avant parce que je sais pas c'est quoi le craft Mosquito beau, les statistiques on va les observer après Donc c'est la digestée de mosquito, les deux stacks et les trois stacks de trucs, vous êtes prêts les gars avant, avant, avant, avant, avant, avant, On va quand même aller voir combien ça vaut la digestion de Mosquito. Parce que là, c'est quand même un item qu'on va... On est en train de niquer un item quand même, On va niquer un item. Combien d'argent on est en train de niquer On est en train de niquer un total de 23 millions. OK Ça vaut 23 millions. OK Donc, voilà quoi. C'est pas rien, les gars. Vous êtes prêts C'est parti. -da -da -da oh my god We have it boys On a réussi Nous sommes les champions Maintenant Mes amis Le travail est loin d'être terminé. Il faut l'enchanter maintenant Aïe aïe aïe Non ça c'est pas bon Non ça c'est pas bon Forceful c'est pas bon ST c'est pas bon Forceful c'est pas bon Non ça non plus Ça non plus Allez, plus vite que ça! Un petit. C'est quoi ça? Non, pas bon non plus. Mais non! Donne-moi un petit rapide là! Un petit rapide ou un legendary, un des deux. Allez, plus vite! Plus vite! Grand, c'est bon ça ou pas? Ça donne 25 de strength. Ouh! Ah. Non. Godly? Non. Rapide! Bon, voilà! C'était pas si compliqué On l'en fait Bon, maintenant qu'il est full patato book et il a le truc rapide, il nous reste plus qu'à crafter des bouquins, les amis. Ça prestille ça fait... Pour être sûr à 100%, on va quand même refaire un test. Mais on est d'accord. Le runant full enchante fait un total de... Euh, 20... Attends. Ok, donc 4000 plus 19000 en moyenne. Donc comme vous voyez là, 4000 plus 10... 27000 à peu près. 30 000, on va dire 30 000 total avec le euh, runant. Avec celui-ci, on peut faire un total de... Oups. Oh, faut choisir sneak, par exemple. De 20 000 par flèche non enchante. 20 000 par flèche, 41 000 parfois. 21 000, 41 000. Donc, OK. Ça, c'est non enchante. Maintenant, quand on a tous les enchantes, on va mettre tous les livres ensemble et on va le mettre dessus. On va voir un total de combien de dégâts nous pouvons faire. Donc, on va fusionner tous les livres ensemble. Euh, je les ai tous mis dans le bag ici. Parfait. Euh, ensuite, on verra si on met Dragon Hunter ou pas dessus. On verra tout ça plus tard. Donc ça, ça va ensemble. Ça, ça va ensemble. Ça, ça va ensemble. Ça, ça, ça va ensemble. Oups, là, ça, ça va ensemble. Voilà. Ça, ça va ensemble. Et ça, ça va ensemble. Parfait. Donc ça nous coûte 126 niveaux. Super, on a une enlevélieuse et c'est parfait. Maintenant, il nous manque un item dessus. Les amis, vous savez très bien qu'est-ce qui nous manque. Il nous manque le télékinésis. Donc, on va aller mettre télékinésis dessus. Euh, voilà. Donc, euh, si je me trompe bien, euh, si je me trompe pas, c'est juste avant. Donc, Voilà. Euh, je, je sais que vous allez me dire, oui, Mykon, c'est ton runant, il a euh, Power 6, il a Dragon Hunter 4. Oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord, les gars. C'est pour ça qu'il faut maintenant maintenir en compte que les dégâts qu'on a vus juste avant, c'est pas nécessairement ce qu'on croit. Donc euh, là, maintenant, on a Telekinesis. Il ne manque pas d'enchant, je crois. J'espère pas, du moins. Euh, J'essaie de regarder, mais je crois que j'ai vraiment tout mis. Ouais, ouais, on a vraiment tout mis. C'est juste Dragon Hunter que j'ai en plus là-dessus sur cet arc. Et il a 0 Anvilius. En 1 pardon. Juste 1 Anvilius. Donc, on va retourner au spawn. Donc, on va aller par là. je vu, ça va plus vite, en fait. Vous êtes prêts, les gars D'ailleurs, on est 200 sur le live. Je sais que je suis en live lorsque je fais cette vidéo-là, mais... Euh... Parce que vous, vous êtes sûrement en train de me voir sur la vidéo, mais on est 200. C'est super sympa. Donc, vous êtes prêts On va tester maintenant. Il faut savoir qu'il n'y a pas Power 6, les gars. Hein. Donc, on se sneak, parce que c'est l'habileté du sneak. 24 000. Sérieux, là <rire> Je suis un peu déçu, en fait. <rire> je suis un peu déçu. Mais on peut tirer hyper rapidement et faire masse de dégâts, pratiquement runant. Euh, je crois qu'au niveau des dragons, on va faire énormément de dégâts. On va faire un test. On va faire un test, les amis. On va faire un dragon avec euh, le Runan, euh, Full supérieur. Ah, oui. Oui, t'as raison. T'as raison. Les tests étaient fructueux, les amis. Les tests étaient fructueux. Nous allons tester avec euh, le full supérieur. Donc, euh, le runant full supérieur, 58 000. Soit 58 000, 17 000. Donc ça fait un total de 72 000 de dégâts à peu près. 75 000. Et le 30 000. Donc ouais, il est encore un peu moins bon. Il est un peu moins bon en soi, 41 000. Il est moins bon que le runan. Ah. Je sais pas encore. Je sais pas ce que j'en pense, les gars. On va faire un dragon. On va faire un dragon avec notre full supérieur, les gars. On va faire un dragon et on va tester le nombre de dégâts. Je vous reprends dès que c'est fait. C'est pas si mauvais. Attendez, j'ai juste vite fait. Oups. C'est pas si mauvais. C'est pas le meilleur. Attends, on va faire des petites. Euh, des shots là. Oh, on a plus de mana. On va attendre un peu qu'on ait du mana. Il est là. Voilà, on va utiliser notre mana. Pour une première fois, en vrai, on s'est bien débrouillé à deux, presque 2 deux millions de dégâts. C'est pas si mauvais. Maintenant, il faut espérer que moi ou Nathan ait l'aspect au dragon. Sinon, euh, les 8 se aille, euh, Ça fait mal, quoi. Parce qu'on a mis 4-4. Donc, déjà, je vois qu'il y a quelque chose de par terre. J'ai les bottes, Il a le chestplate. Même pas de fucking truc. Donc, on peut voir quand même. Euh, J'ai fait 2 millions de dégâts. Donc, c'est très bien. Parce qu'il faut se dire qu'il n'a pas de dragon de cœur. Et il n'a pas de Power 6, tandis que cet arc-là, il a Dragon Hunter 4 et Power 6. Donc, euh, est-ce que c'est mieux Bien, on ne sait pas. Bon, je vais voir, je vais en faire un fit-fait avec un runant. Euh, donc là, par exemple, on va le faire dans un lobby où il y a des gens, mais euh... mais on va voir. quoi. Euh, je trouve ça bizarre qu'on ait eu que ça, par exemple, euh, des bots euh, avec 2000 de dégâts. Euh, c'est bizarre quand même, hein bizarre tout ça, les gars Bon, on n'a pas été chanceux. Peut-être que le prochain sera meilleur. Donc, on va mettre ça ici. On va relancer un nouveau dragon, les gars. Et puis, euh, on verra euh, qu'est-ce qu'on euh, tombe dessus. Ok, donc, on va tester... Oh, non, non, non, je vais mourir Non on, va on a testé avec un en beau, non-dragonteur et sans rien. Et on fait 2 millions de dégâts. Donc, euh, on a juste des potions archery 4, Strength et Critical 3. Donc, sur un Wise Dragon, on fait un total de 2,25 2, 2, 2, millions. On est premier et on a les leggings. Donc, OK, c'est pas mauvais. Mais je vais juste vous vérifier. Il a l'aspect of Dragon. Et lui, il doit être content. Attends, on va écouter sa réaction. Je t'avais dit, dit que tu avoir la OTD. Oh là là, ça fait tellement de temps. Ne, monsieur. Ouais. Euh, c'est la mienne, monsieur. en fait. <rire> en plus, je lui dit que tu allais à ça. avoir la OTD Tu me la carotte, y en y fait, Monsieur. La non Ça fait tellement de temps que je l'ai plus. Attends, euh... Ouais bah tu me casses les couilles à plus Ok bon Donc euh, vous allez voir Vous avez vu Si je suis content pour mon pote Ça fait genre euh, deux mois Qu'il est, qu est que dans le négatif Là ça va le mettre dans le positif euh, Donc on peut voir Il avait pas dragon corn ni rien Donc on va faire maintenant La même chose avec notre euh, Mosquito Donc euh on va juste le déplacer ici. On va remettre le mosquito juste ici. Et là, ça, c'est le mien. Hein. C'est mon rapide. Ça, c'est mon rapide mosquito. Bon. Donc, on va tester le mosquito. On va le tester de différentes façons. Donc, on va le full spam. Donc, on va essayer de... Ah, mais c'est dur C'est dur de spam. Vous voyez, c'est un peu dur de spam. Donc, on va quand même essayer de spam. Euh, on va aussi utiliser la mana orb. On m'a dit qu'avec la mana orb, mon mana ré ré régénérerait plus vite. Donc, ça pourrait être plus rentable pour nous. Donc, euh, voilà. Attendez, je vais juste... Nathan, euh... t'es où euh... Nathan, viens au milieu, je te euh, redonne euh, On va juste réessayer, il faut juste que je redonne à mon coéquipier euh, Ouais, il est là 1, euh, 2, un, donc on va en remettre deux. Euh, donc voilà, on va tester, on a, fait, on, a, on a fait quand même 2 millions de dégâts Donc on va tester, on a fait exactement 2.250 sur un dragon euh, Wise Donc euh, il bouge pas beaucoup, donc euh, c'est intéressant On va maintenant essayer de faire le même sur un Mosquito Bo qui bouge pas beaucoup On va voir quest ce qu'on est capable de faire ah, Les amis, après des tests et des tests d'effectuation sur les dragons Je crois que ça ne vaut pas les 50 millions que cet art peut se vendre je crois que l'arc il est très bien, très très bon, mais pour le prix je préfère avoir 50 millions, surtout que ma banque, je vais pas vous mentir les gars, si ma banque n'aurait pas été reset, je l'aurais gardé. Mais là malheureusement ma banque a été reset, j'ai que 50 millions, avec l'arc qu'on va vendre on va retourner à 100 millions, on va être plutôt bien les gars. Donc je pense que ce serait mieux de le vendre, je crois que c'est la décision la plus euh, la plus calculée si on peut dire ça ici. Ça va nous donner une banque de 100 millions. On va pouvoir acheter plein de trucs, faire plein de monstres. Et... Franchement, la différence entre le Runant, non, enchanté, sans power et tout, et le Mosquito sont énormes. Je pense que le Mosquito a des gros pouvoirs parce qu'il peut te heal. Euh, il fait beaucoup de dégâts. Euh, il est vraiment bon. Il est très, très bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il faut, faut que vous sachiez qu'il faut. Que... Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que... Euh, le truc qui arrive ici, le problème qu'il y a, c'est que... J'ai pas l'argent. Déjà, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas envie de mettre Dragon Hunter dessus. J'ai pas envie euh, de mettre Power 6 aussi. Donc, ça, c'est deux trucs que l'arc il a pas. Que ça serait très bon de l'avoir dessus. Euh, donc, je pense que non. Je pense qu'on va le vendre comme ça avec Power 5, Snipe, Piercing, Aiming, Infinity, Cubis et Empaling. En espérant que on va le mettre pour 24 heures. Donc, je l'ai mis à 795 coins. 24 heures. J'espère qu'au moins pouvoir récupérer 40 millions, euh, 40 millions ce serait parfait pour moi, si on n'a pas 40 millions, bah tant pis, mais au moins on aura euh, essayé. Donc vous êtes prêts, il est parti, à l'HDV, on paye 300$ d'impôt, et c'est parti, il est à l'HDV. Donc nous avons un rapide Mosquito Bo, on a des Strong, à Spider Artifact, une Blaze Road qui est terminée maintenant, on a un Livre qui se termine dans 10 minutes... On a des éponges qui se terminent dans 27 minutes et on est blindé les gars. Ok, on verra qu'est-ce qui va se terminer avec le Rapide Mosquito Bo. J'ai hâte de voir où ce qui va se terminer, combien d'argent et tout. Moi, je vais vous reprendre lorsque je l'ai vendu dans la vidéo. Donc, dans 24 heures pour vous dans la vidéo pour savoir quand est-ce qui va être terminé et quel est le prix de celui-ci. On peut voir, il y a plein de gens qui se battent déjà pour l'avoir. Ça va être intéressant de savoir qui va l'emporter. Ah, les amis on est de retour, on va voir l'auction 35 765 000, oh, elle termine en 40 secondes, donc j'avais mal calculé mon temps, euh, je suis un peu déçu, mais pas vraiment, parce que si on regarde les prix du Mosquito, il y en a un à 40 millions, mais la Dragon Power 5 et Power 6 à 40 millions, donc... Euh... En vrai, le prix de notre, notre, notre truc, il est pas si mauvais. Il y en a pas d'autres en plus. Donc c'est le seul. Il est digesté. Il y en a pas d'autres non plus. On va tester vite fait. Digest. Il y en a une à 69 000. Mais c'est tout. Il y a, et dans, le, dans les beaux, on va tester Mosquito. Il y en a aucun. Ouais. Comment ça s'est écrit Mosquito Je l'ai mal écrit. Ah ouais, je l'ai mal écrit. Mos. On va juste écrire Mosque. Et il y en a un qui est celui-là qui vient de se terminer, qui est le mien. Et il y a celui-là, donc ouais. 35 millions. Euh, faut savoir que en fait, en soit, le Dragon Hunter 5, c'est environ 16 millions. Donc, euh, pour mettre Dragon Hunter 5, et un Power 6, c'est à peu près 2 millions. Donc, en soit, 35 millions. Je suis plutôt content. Je m'attendais un peu plus, mais euh, faut savoir que parce qu'en fait, les silks, donc c'est euh, ces trucs-là, c'est à peu près 5 millions l'unité. Le... Donc, pour un stack, c'est à peu près 5 à 6 millions. En plus, la digesté de Mosquito qui était à 20 millions, ça nous a coûté 3 stacks. Donc, ça nous a coûté à peu près 30 millions de craftés. En soi, euh, on a fait 5 millions de profits en soi. Mais en gros, en général, c'est full, full, full profit. Parce que, bien sûr, on n'a pas payé la digesté de Mosquito. On la drop. Donc, euh, voilà, on a juste payé pour le Silex euh, sur le coup. Donc, voilà, on est à 102 millions, les amis. Et ben ça prestille. On y somme, on va withdraw en espérant que le serveur ne pas encore une fois. Donc on va déposer 100 millions pour avoir pile poil 100 millions dans la banque. Ah Ça c'est 10 millions, je suis un peu débile. Euh, on va déposer 90 millions en plus, voilà je crois que c'est bon. Mais gros J'oublie toujours un zéro. Euh, 83 millions, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà normalement c'est bon, voilà donc, euh, maintenant, on va retirer 2 millions pour faire des spiders et tout. Et puis, voilà. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Si la vidéo vous a plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icon. Ciao, ciao!